Salut et bienvenue dans ce tuto astuce consacré à Blender donc pour les débutants ou pour ceux qui utilisent Blender euh, occasionnellement comme moi euh, on arrive, ça nous arrive d'oublier un petit peu comment avoir ici donc, un, un dégradé dans le fond et euh, avoir ici une transparence sur ces, ces menus qui sont donc euh, à gauche et à droite donc pour cela rien de plus simple et on va aller ici dans File, User Préférences euh, donc ici on coche Région Overlap, voilà donc on a la, la transparence Hein, hop, donc pour que ce soit visible, vous voyez, on voit le cube à travers. L'avantage, c'est que lorsqu'on enlève ici ce panneau-là et celui-ci, bah, ça ne bouge pas. Donc ça, c'est pratique. Et on va maintenant voir comment euh, obtenir un dégradé. Donc pour notre fond, on va ici dans donc, donc, File, User Preferences, euh, Thème. On choisit ici 3D View. Il faut aller tout en bas et on coche Use Gradient. Et vous voyez, ça permet d'avoir donc un dégradé comme on le souhaite dans le fond. Voilà pour cette petite astuce. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que ça vous sera utile et à bientôt pour de nouveaux tutos et astuces.